Ouais, la ferme elle est en face, Enfin, en bas, à la ferme, au-dessus t'as la vie. Alors, la ferme ici a euh, commencé euh, avec euh, mon grand-père et ma grand-mère, qui s'appelaient Hélène et Maurice Vazeron, euh, dans les années 50. En gros, en 59, ils ont gagné une chèvre à la loterie et puis ils ont commencé à élever les chèvres à partir de ces chèvres-là et à transformer le fromage continuellement. Et pour arriver rapidement, dans les années, début des années 70, il y avait déjà 200 chèvres. Et le, le fromage s'est naturellement appelé le Vazero parce que c'était le nom des, des grands-parents. Euh, la chèvre elle est arrivée en Touraine, euh, on peut avoir des traces, ça remonte à l'époque des Sarrasins, quand, quand les Arabes ont envahi euh, l'Espagne et la France, ils, ont, ils avaient apporté avec eux euh, la chèvre, qui, qui était une, euh, souvent une poitrine qui est restait dans, dans, dans le Poitou, qu'on a appelé la, la chèvre poitrine. Donc l'origine de la chèvre en Touraine euh, vient euh, de, de cette époque-là, des années 1800, on va dire. Et puis, euh, donc le nom Sainte-Mort, Sainte-Mort c'est euh, les Morts, les Morts c'est euh, bien les Arabes, donc on a bien l'ancrage de l'origine arabe de la chèvre sur sainte port de touraine ouais, J'ai toujours vécu sur la ferme. En fait, c'était un peu la succession de mon grand-père et ma grand-mère puis euh, mes parents. Mais euh, c'est un peu comme euh, Bélix qui est tombé dans la potion magique. Moi, je suis né dedans et euh, c'était euh, tout à fait naturel pour moi de, de reprendre l'élevage parce que j'ai toujours su faire ça. Et, et quand on aime les animaux, euh, il, a, il se passe des relations fortes entre, entre les chèvres et nous et qui fait que ça, ça, on ne voit pas comment faire autrement. Alors, c'est un vrai pari fait de revenir ici, euh, parce que toutes mes études, je les ai fait loin de la ferme, et euh, quand je suis euh, venu, on n'est pas non plus dans une conjecture euh, qui est idéale pour euh, les installations agricoles, les jeunes agriculteurs et surtout les filières laitières. Donc on crée un pari, on va sur la qualité, on va sur l'authenticité, sur le terroir, et on prie pour euh, que demain, euh, notre produit euh, soit reconnu euh, tel qu'il est censé être reconnu euh, et vendu à son juste prix. par toutes nos pratiques, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment euh, signer notre euh, origine territoriale sur notre produit. En fait, euh, avec le lait d'un même terroir, le lait d'une même ferme, on va proposer une, un grand plateau de fromage de chèvre euh, qu'on va concevoir ici et de façon la plus naturelle possible. Ça veut dire qu'on va utiliser notre propre ferment pour tous nos fromages et euh, qu'on va ressemencer Systématiquement d'une journée à l'autre. Alors, ici, on produit que du fromage de chèvre au lait cru. Donc, notre produit phare, c'est le Sainte-Maure de Touraine. On a une couleur qui est un peu plus claire que d'autres Sainte-Maure dessus. C'est dû à nos ferments et euh, notre petite touche, notre manière de faire qui euh, détrône d'un producteur à l'autre. Ah, ah, ouais. ouais. On va en manger un tout ouais. à pas trop, euh... Non, c'est pas encore trop affiné. Bah, non, oui, plus, on, on sent bien que vraiment à, à, à l'oxydation et qu'on va l'ouvrir, ça, ça va exploser oui. en, en arôme. Ouais, en plus, on a fait sécher rapidement au début, donc euh... ouais, la croûte elle, la protège tout de suite. et cela euh... en fait, souvent, c'est pour, euh, pour les équipes. Euh, D'accord, pour vous, pour faire des essais, pour faire des choses... Euh, pour vous. <rire> pour vous. de Ouais. Ah, ah oui, quand même. C'est toujours sympa de voir comment les gens coupent le fromage. Le Vazero, on est, on est bien. <rire> ok. En fait, dans le Chinonais, on est sur les terres de François Rabelais, les terres de Gargantua, où il a écrit Gargantua. Donc, c'est surtout une gastronomie qu'on nous apprend à savoir de vivre autour de la table et euh, le fromage est une partie est, enfin, indispensable euh, du repas. Donc là bien sûr, de toute façon, tous les produits sont les crus. cru ouais. Je sais que ma mère adore un peu ce qui est crémeux. Ouais. Le saint maur très crémeux, elle va adorer ça, mais je veux dire, c'est n'est pas ce que moi, euh, moi ce que je préfère. J'étais un peu marqué dans mon enfance, si tu veux, euh, par cet esprit-là, où, euh, où le matin, on se levait souvent de bonne heure pour, faire, pour commencer un chantier. Ouais. Merci. Pour commencer un chantier, puis... Euh, tu, euh, tu faisais la pause à 10 h Il sortait une bouteille de vin blanc sec qui débouchait. Puis il prenait un fromage sec qu'on ouais. coupait en rondelles. Et j'ai toujours ce goût du fromage, ouais. si tu veux, qui te revient dans la bouche. Et c'est un petit peu le fromage de mon, enfin, un peu le fromage de mon enfance, qui me rappelle ouais. systématiquement. Ouais. Et donc, à mon avis, c'est ce qui aussi me caractérise dans le goût, quoi. Le lait cru, c'est impressionnant. Un smell de gout. l'herbe Le lait cru, en fait. Je l'ai toujours défendu et je le défendrai jusqu'au bout. J'arrêterai même à faire du fromage avant d'arrêter de faire du lait cru. Parce que un fromage, c'est une richesse. Et si je dois demain pasteuriser mon lait, je perds toute ma richesse. Alors je vais devoir utiliser des ferments du commerce, donc euh, ne plus produire un produit propre à mon terroir. Et ça, déjà, c'est pas concevable. Euh, chaque fromage représente un terroir, c'est un voyage. Chaque fromage est un voyage. Alors le fait d'être en agriculture biologique, déjà c'est pas un gage comme quoi on va mieux gagner notre vie. Surtout en production laitière, on a des coûts de production au niveau de l'aliment des chèvres qui est plus élevé et les marges qu'on fait sur le produit final ne correspondent pas à ce qui devrait être effectué. Quand on se convertit en bio dans la production de lait de chèvre, c'est vraiment parce qu'on a une philosophie derrière qu'on souhaite affirmer. C'est un petit peu aussi de l'idée de se dire que quand on arrive à faire de l'agriculture biologique sur notre territoire, on se donne les moyens et la force de produire tout son aliment. De, on se donne les moyens de suivre ses chèvres en extérieur, de leur ouvrir davantage les portes des bâtiments. Et euh, on se donne les moyens de faire autrement. C'est beaucoup plus compliqué de suivre des cultures en agriculture biologique mais on a l'assurance de ce qu'on va donner aux chèvres. On va essayer de chercher à travailler beaucoup avec l'eau locale, surtout ce qui est euh, origine des produits. C'est euh, aller plus loin que le fait de ne pas mettre de pesticides, de respecter le bien-être animal. Enfin, on faisait pratiquement on faisait déjà avant. Mais euh, à côté de ça, on va chercher à aller plus loin. C'est pas qu'une philosophie de de faire euh, bon, c'est aussi une philosophie, de faire bien.